en janvier le 29 exactement le 1 janvier le 1er janvier il n'oubliera jamais son, ses amis ses, et la famille de Sheriff Loiselle et Hichem n'oublieront jamais son anniversaire c'est clair hein. 1er janvier 1996 allez ce coup franc très éloigné légèrement des accès mal repris par euh, l'avant-centre euh, Dar que vous voyez ici. Et l'arbitre euh, a même accordé un coup franc, je crois, pour la défense euh, du Mouloudia Club d'Alger. Non, le jeu est repris euh, sous la forme d'un des... 5,50 m. Alors le MC... Alger 8 rencontres sans victoire 9 défaites depuis l'entame de, du, du cycle retour c'est beaucoup hein, pour le MC Alger il a également à son compte 6 nuls y compris celui face à l'USM Alger et ce type de nul évidemment les les puristes et les téléspectateurs euh, adorés avec un 2 à 2 Tony truant avec euh, un, un, un très très beau spectacle mais pour la comptabilité du doyen ce n'est pas et ce n'est guère réjouissant et, et la preuve sur le classement général il y a, je le répète des risques sur le plan mathématique le MCA qui... Euh, totalise que 3, 33 points en même temps que le CS Constantine à 4 marches devant l'USM Lida et le RC Relizane qui se serrent sur le fauteuil du troisième relégable. L'un d'eux finira évidemment par s'en extirper. Relizane qui recevra le samedi prochain dans... Trois jours, la JS Saura à domicile avec un une fin de, de, de saison. Regardez ce coup franc qui a manqué de concentration dans la, dans la récupération. Le coup franc a été tiré sur le deuxième poteau par Beradja. Et c'est toujours Daher qui rate les remises et les déviations. Trois minutes pour la fin de cette première manche qui ne nous aura pas vraiment fait plaisir. Et le MCA s'offre un deuxième corner contre un seul, je crois, encore pour le, le Moulidia Doran. Deuxième corner sur la droite du flanc algérois. Le tireur Terraja euh, avec euh, une bonne reprise qui était puissante mais trop élevée. Et la reprise était signée de Asie. Et regardez. Asie s'est essayé, il a même bousculé ses, ses copains et ses adversaires. Et l'arbitre a donné d'ailleurs lui un coup franc. Allez, Alors, une minute. Encore à jouer de temps additionnel. Le score de 0 à 0 reflète parfaitement la physionomie d'une partie loin d'être très technique fois sans amplitude offensive, manque de démarquage, d'organisation au milieu du terrain, d'intelligence technique. Il n'existe aucun joueur de volte-face, de fulgurance dans ces deux formations. Le MCA les a gardés en grande sécurité pour la fête du 2 mai.